Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais partir un petit peu sur l'autoroute. Alors ce qu'il y a, c'est que euh, bah, il fait nuit. C'est la particularité de cette vidéo et on me dit du coup qu'au rond-point ça va être à gauche, alors c'est une vidéo qui a été demandée plusieurs fois ça veut dire que euh, concrètement les limitations de vitesse restent exactement les mêmes, 110 si vous êtes un jeune conducteur, 130 si vous êtes un conducteur expérimenté c'est à dire plus de 3 ans de permis après ce qu'il faut surtout se dire c'est que les autoroutes euh, la nuit euh, en général en fait il n'y a pas de limitation de vitesse imposée différente, par contre on va tenir compte évidemment du fait qu'on y voit un tout petit peu moins voilà on y voit un tout petit peu moins et que du coup bah, peut-être qu'il faudra faire aussi la attention. n'oubliez pas dans tous les cas que les vitesses sont des vitesses maximales et que parfois on est obligé vraiment de réduire l'allure alors là j'ai plutôt intérêt déjà à bien choisir euh, ma voie, donc c'est celle ci la flèche verte n'oubliez pas veut dire que du coup vous avez tous les modes de paiement qui sont acceptés donc je vais aller en direction de tarbes qui est dans 11 minutes voilà, donc je m'approche délicatement. Là, je fais une reprise première. Hop Je fais une reprise première tout simplement parce que du coup, en deux, ben, je risquerai d'arriver encore un tout petit peu vite. Alors, ben, du coup, je suis parti. Alors, je suis déjà dans la voie. Hein. Je ne vais pas forcément mettre de clignotant. Voilà, Alors, je fais peut-être un petit peu attention autour de moi qu'il n'y ait pas des gens. Et là, l'idée, c'est que j'arrive du coup sur une voie d'accélération, qu'on appelle aussi une voie d'insertion. Le but étant de rejoindre l'autoroute en cédant le passage évidemment aux véhicules qui vont être lancés. Alors, on va essayer de voir. N'oubliez pas que sur l'autoroute, ça va assez vite. Donc là déjà, je me rends compte dans mon rétro qu'il y a du monde qui arrive. Voilà. Alors, je vais avoir le temps de m'insérer. Alors, les gens sur le côté se déportent. Voilà, par courtoisie pour me laisser passer. Ok. Allez, moi je me lance. Donc je suis à 110 km h ok, 5ème, c'est bon. Donc vous avez vu, alors avec la nuit on n'y voit pas forcément bien, attention surtout à bien observer. Le poids lourd, je ne vais pas attendre de le coller pour pouvoir me déporter sur la file de gauche. Donc voilà, pour ce que je disais sur la voie d'insertion, je vais forcément me lancer fort, tout en tenant compte du céder le passage. Le truc c'est que la nuit, c'est encore plus difficile de voir si oui ou non j'ai le temps d'y aller. Là, j'ai vu que par courtoisie, les gens, du coup, s'écartaient et me permettaient de passer, ce qui m'a permis, du coup, de m'insérer en toute sécurité. Si vraiment ça n'avait pas été le cas, il n'y a pas de problème. J'aurais tout simplement réduit l'allure en cédant bien le passage aux gens circulant sur l'autoroute. Alors ici, je suis sur une autoroute et pourtant, on m'annonce bien un virage dangereux à 200 mètres. Vous voyez, ce que je vous disais, c'est que ça veut bien dire que je ne vais pas le prendre à 130 Sinon ça va être vraiment dangereux, je suis vraiment aux alentours de 120 km h ça ne servirait à rien d'aller vraiment plus vite. Donc là de temps en temps j'oublie pas de regarder le rétro intérieur, Donc, il n'y a personne qui se rapproche vite de moi, lui il dépasse mais il a changé de fil il y a déjà un petit moment. Et là en termes de distance de sécurité, bah, il faut faire attention par rapport à devant à avoir deux traits de la bande d'arrêt d'urgence sur le côté. Alors, vous voyez ce qui se passe souvent, c'est que quand les gens vous dépassent, ils reviennent à droite, ce qui vous oblige à ralentir un peu pour conserver de bonnes distances. Donc ici l'autoroute n'est pas particulièrement éclairée, ma bah, distance elle est bonne derrière il n'y a pas de danger En allure elle est plutôt adaptée et voyez au niveau de mes mains alors évidemment vous ne voyez pas trop avec la nuit mais je mets pas de grands coups de volant hein. plus je vais aller vite plus je vais avoir de la douceur sur mon volant c'est important donc là je circule en feu de croisement derrière il y a quelqu'un qui dépasse mais il n'y a aucun problème je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est 130 km h j'y suis à peu près, ça ne servira à rien d'aller au-delà, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, il faut vraiment partir du principe que si vous êtes un jeune conducteur ou pas, hein, d'ailleurs, peut-être que vous avez galéré à avoir votre permis de conduire, peut-être que vous avez travaillé dur pour mettre de l'argent de côté et vous payer votre première voiture, 6 euh, points ça peut partir assez vite, ça ne servira à rien d'avoir un comportement dangereux sur la route au risque d'avoir un accident ou de mettre en danger les autres et de devoir par exemple faire repasser le permis de conduire donc pareil, les deux rétros, le clignotant je m'écarte déjà donc je suis limité à 130, les camions roulent à 90 je vais évidemment bien plus vite que eux, j'ai presque 40 km de plus donc là je ne le fixe pas, je regarde loin devant moi quand je vais le voir apparaître en entier dans mon rétroviseur intérieur je vais revenir sur la file de droite c'est toujours mieux d'attendre vraiment de voir le véhicule en entier avant de vous rabattre donc je sais que l'autoroute c'est vraiment quelque chose qui vous fait peur on n'a pas tous l'occasion Assurer, si vraiment vous avez de l'angoisse encore sur ça, n'hésitez pas du coup à aller mettre un like et à la regarder attentivement, au début en fait je vous donne des conseils et ensuite évidemment je mets en place tout ça en application, donc j'ai une heure de repos à 1500 mètres, moi ça m'intéresse pas, c'est juste que je prends l'information, et pareil, je tarde pas à changer de voie, après bien sûr avoir contrôlé mes rétros et mis mon clignotant. Voilà, donc c'est très important de garder le clignotant pendant toute la manœuvre du dépassement. Il faut vraiment que les autres autour comprennent ce que je fais. Et toujours pareil, je le vois en anti apparaître. Alors clignotant à droite, je ne suis pas obligé de le mettre pour revenir. Ça n'a jamais été obligé dans le livre de code. Par contre, j'aime bien le faire pour bien comprendre. Et je ne suis plus qu'à 5 minutes de ma destination. Vous voyez, sur autoroute à 130, ça va quand même relativement vite. Là, ça doit faire à peu près 5 minutes que je tourne la vidéo. 5 à 6 minutes. Et j'ai déjà fait, en fait, euh, pas mal de kilomètres. À 600 mètres, virage dangereux à gauche, il n'y a pas de souci. Et voyez, je préfère vraiment être à 128-129 que d'aller au-delà de 130. Alors, c'est sûr qu'il existe une marge pour les gendarmes, mais ça ne m'intéresse pas de jouer avec le feu. Cette allure, elle est bien, elle est adaptée. Mon véhicule, je le maîtrise. La visibilité, elle n'est pas trop mal, même s'il fait quand même très sombre. bonne l'allure elle est plutôt adaptée tout va bien dans le meilleur des mondes ce qu'il y a c'est que la nuit c'est vrai que souvent on aura tendance à se dire qu'on va pouvoir regarder plus facilement dans le rétro intérieur parce que si quelqu'un arrive en fait on le verra à l'avance grâce aux lumières grâce à ses feux donc là je change de département il n'y a pas de souci c'est que 6 mètres tous les 100 mètres en fait donc par exemple je vais utiliser le frein moteur c'est-à-dire que là déjà j'ai lâché mon accélérateur et ma voiture toute seule elle est retenue sur la cinquième c'est-à-dire que vous voyez j'ai perdu quand même de l'allure 15 km h mais il n'y a pas de problème j'ai personne derrière moi et en plus c'est de l'écologie en fait c'est de l'éco-conduite à partir du moment où je n'accélère pas je ne consomme pas de carburant et je ne pollue pas non plus Virage dangereux sur 400 mètres, ça servira à rien de conserver l'accélérateur pour mettre un grand coup de frein. Au contraire, là ça doit faire à peu près 30 secondes. Au niveau de ma voiture, je ne consomme pas de carburant. feu de route c'est la même commande que le clignotant la plupart du temps et il suffit de tirer vers vous pour avoir une meilleure vision des choses voilà si je recroise évidemment feu de croisement donc là le sol est plat je reprends un peu l'accélérateur derrière tout va bien Sortie gendarmerie. Voilà, ici on m'explique que du coup il y a euh, l'interdiction de rouler sur la bande d'arrêt d'urgence. voyez, c'est important, même si vous avez le panneau, de lire le, le code en fait, de lire encore les panneaux. Hein. C'est très très important. Là j'ai la sortie numéro 12 à 2000 mètres. En marron, c'est les panneaux touristique si jamais je viens visiter le département je sais à peu près ce qu'il y a à faire aussi allez je redonne un tout petit peu d'accélérateur du coup ok donc là je prends l'information je vais suivre le, le centre de Tarbes sortie numéro 12 à 1 km alors je ne vais pas lâcher l'accélérateur déjà parce que ça serait vraiment un peu tôt Derrière, il y a quelqu'un qui arrive, il n'y a pas de problème, je l'ai déjà vu. Et du coup, je vois les panneaux de sortie, maintenant je ralentis. Voilà. Ensuite, je vais essayer d'analyser, donc les deux rétros, le clignotant. Il n'y a personne derrière moi, mais je vais garder en fait le frein dans ma voie. C'est-à-dire que pour l'instant, je freine toujours pas. Je rentre au début de ma voie, c'est-à-dire que j'ai rejeté un coup d'œil dans les rétros. Et là, boum, je freine 4. Et là, boum, je freine 3. Alors, même si on me dit 70, virage dangereux, ben j'ai préféré, préféré pardon, arriver moins vite que trop vite. Donc, je remets mes feux de croisement parce que je suis tout seul dans le noir. Voilà, virage dangereux à gauche. Je laisse rouler ma voiture et je regarde de loin. Là, quelqu'un arrive, croisement. Alors c'est pas facile au début hein, de jouer en fait avec son volant, de jouer aussi avec ses feux, mais ça devient une habitude. Voilà pourquoi on vous demande le jour du permis des vérifications, parce qu'il est très important de connaître ses commandes. On ne va pas découvrir en fait ses commandes au moment même où on va conduire. Alors je vais changer de voie, file de droite. Ok, un petit angle mort, je fais attention quand même à la ligne blanche, à ne pas la franchir. Ok Et donc je choisis cette voie pour payer par carte. Alors, le paiement par carte sans contact n'a pas voulu marcher. C'est pas grave. Allez, on y retourne. Un petit tour d'horizon avant de sortir ici, on ne sait jamais. Il y a des gens plus pressés que d'autres. Surtout qu'il est tôt le matin et il y a pas mal de gens qui vont bosser. Bon voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire. Alors je vous oblige à rien évidemment. Mais sachez qu'un petit like fait toujours plaisir. Un commentaire, ben je les lis tous, même si je n'ai peut-être pas l'occasion de répondre à tout le monde. Sachez que je les lis tous. Et ensuite, partez aussi du principe que plus vous allez partager les vidéos, le contenu, et plus vous allez pouvoir aider de monde. Voilà les gens, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A plus les gens.